Euh, donc, ben, je vais vous parler de la jungle des frameworks de tests en Python. Donc, euh, je vais commencer par me présenter vite fait. Merci d'être venu. Alors, moi, je suis... Donc, mon nom, c'est Robin Huard. Je suis un développeur euh, qui travaille chez InVivo maintenant depuis deux ans et demi. Euh, non, un an et demi, pardon. Ouais. J'ai, euh, avant ça, été dans la recherche pendant longtemps. J'ai fait une partie, d'ailleurs, de mes études ici. Et euh, donc j'ai commencé à utiliser Python à la fin de ma période académique, on va dire. Et donc maintenant, ça fait à peu près trois ans, un peu plus de trois ans que j'utilise Python. Euh, comme langage principal. Euh, donc j'ai eu l'idée de me lancer dans l'exploration des frameworks qui existaient. Parce que n'étant pas développeur Python depuis très longtemps, je savais qu'il y en avait beaucoup. Et c'était l'occasion de les explorer. J'ai été aidé par un collègue qui travaille à Envivo et qui connaît mieux le sujet. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, en gros, c'est de ben, regarder vite fait ce qui existe, essayer d'en parler un petit peu, euh, et avoir une vue un peu plus à jour peut-être que ce qu'on peut trouver à droite à gauche sur Internet, euh, avec ce que j'ai pu trouver, moi, en faisant des recherches. Donc j'ai été aidé dans ce travail par Moussin Amira, qui est un autre collègue comme moi, consultant à Nvivo, euh, qui lui est plus euh, investi dans cette partie euh, de tests, en particulier BDD, euh, qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an, je crois, et qui a aussi euh, autant d'expérience que moi en Python. Voilà, il est plus jeune, mais euh, voilà. Donc on a travaillé ce sujet à deux, sauf que lui, ne pouvait pas venir, il s'excuse. Et donc, d'abord, je vais vous parler de pourquoi on s'intéresse à ça. Euh, sans être trop long, c'est juste que, ben, comme vous le savez tous, euh, aujourd'hui, la qualité du code, euh, un des paramètres clés, c'est quand même la base de tests qu'on fait pour couvrir ce qu'on fait. Donc euh, je ne reviendrai pas très longtemps sur euh, donc, les, les mots qui, après, ont désigné les méthodologies qui sont apparues euh, de l'extrême programming, euh, le TDD, le BDD. Je pense que vous savez à peu près euh, tous de quoi il s'agit, mais j'y reviendrai peut-être pour le BDD, puisqu'on en parlera un peu à la fin de cette... Enfin, euh, deuxième partie de cet exposé. Et euh, donc, comme le test a pris une place de plus en plus prégnante... Oui Pardon Oui ah. Sinon, il y a un micro, mais je ne sais pas s'il marche. Ah. Bon. Euh, bah, je vais essayer de, ouais, de me faire entendre un peu mieux. Donc, euh, comme vous pouvez l'imaginer, le test devenant une préoccupation de plus en plus grande euh, au sein des projets. Euh, forcément, il y a eu beaucoup de frameworks qui sont apparus pour, euh, pour pouvoir les écrire de diverses manières. De la meilleure manière possible, euh, c'est ce qu'on souhaite. Et donc, j'ai trouvé, pour commencer ma recherche, euh, une page, je, sais, je, ne sais, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas si elle est vraiment très connue, euh, qui est la taxonomie. Et donc, dans cette jungle, ça m'a permis de voir un petit peu tout ce qui existait bah, dans un premier jet. En fait, il n'y a pas tout à fait tout, mais c'est quand même une très très bonne base. Vous avez, donc, comme j'ai marqué, 70 frameworks euh, ou euh, libre. Ouais, okay. que je qui existent. Euh... Donc, il y a de tout. Il y a des choses qui sont toujours maintenues, qui sont toujours d'actualité, des choses qui n'existent plus vraiment. On va en parler. Euh... Le site présente six catégories principales, donc les tests unitaires, que vous connaissez tous avec Unitest, que je connais moi à la base. Euh, faire des mocks, donc j'en parlerai aussi, j'y reviendrai un peu dessus. Je ne sais pas non plus si ça vous parle euh, ou pas, je pense. Le fast Testing, le Web Acceptance Testing et les interfaces graphiques. Alors tout ce qui est fast Testing et euh, Interface Graphique, il y en a d'autres d'ailleurs, que j'ai oublié, je crois qu'il y a du... Ah non, le web, je ne l'avais pas vu, autant pour moi. Le web, ça va être tout ce qui va être Selenium, pareil, je ne viendrai pas trop dessus. Parce que le point de départ, c'était quand même le TDD et le BDD, mais pas forcément orienté web ou quoi que ce soit, d'une manière assez générale. Euh, et je parlerai... Oui, donc le BDD, par contre, je reviendrai dessus. Donc... Euh... Oui, voilà, ce que je dis à la fin, c'est que parmi cette liste de 70 frameworks, comme je vous dis, il euh, y en a quand même beaucoup qui ne sont plus, euh, on va dire, très utilisés, voire complètement abandonnés. Ok Donc je vous invite, si vous avez des PC, à aller regarder si vous le souhaitez. Donc là, ce que je vais faire, c'est une petite exploration, mais avec des focus sur euh, ce qui m'a apparu comme les frameworks importants, majeurs, dans, certains, euh, dans chaque catégorie euh, qui m'intéressait. Donc les trois catégories qui m'intéressaient, c'était le unit testing, donc avec unit test, notamment, mais on verra aussi Doctest et ptest, test étant euh, maintenant euh, un des principaux euh, qu'on comparera à Unitest, qui reste la référence bien sûr malgré tout, puisque c'est comme ça qu'on découvre les tests unitaires en général en Python. Euh, je vais parler des mocs euh, et sur tout ce que j'ai trouvé, je n'ai retenu que unitest.moc, euh, je parlerai de quelques autres qui existent, mais sans les présenter vraiment euh, plus que ça. Mais euh, je dirai quelques mots dessus. Et enfin, à la fin, je vous pourrai parler surtout de l'acceptance testing. Donc là, il en existe aussi quelques-uns. Et euh, je me suis arrêté sur Behave et Pitest BDD. Euh, je redirai pourquoi aussi. C'est les deux principaux, a priori, qui sont utilisés de nos jours. Hmm. Les plus largement utilisés, je pense. Donc, tout d'abord, pour ce qui est des tests unitaires, euh, je vais commencer avec DocTest, qui est le plus facile, que vous connaissez sans doute. Euh, DocTest, c'est euh, donc euh, un utilitaire standard pour inclure des tests dans des docstrings. Si vous avez l'habitude de regarder des, des docs euh, sur des objets divers, euh, sur des librairies diverses, sur Internet, vous en avez sûrement déjà croisé. Donc, j'en je, parle quand même vite fait. Donc C'est tout simplement dire, dans les unes de, de string, euh, faire des appels donc, à du code, euh, la fonction qu'on a codée ici. Euh, faire de la certe, en gros, entre les inputs euh, et la, la attendu. De cette manière-là. On peut inclure des tracebacks, on peut faire euh, quelque chose, mais c'est quand même très limité. Euh, donc, vous voyez là, ici, euh, le dernier, on peut aussi... Euh, faire un assert traces, quoi, en quelque sorte. Et euh, qu'est-ce que ça donne comme type de rapport euh, in fine quand on l'exécute Voilà, ce que ça donne à peu près. Alors, je ne sais pas si ça rend bien. Ouais, ça va. Ah oui, ça va. OK. Donc voilà, là, là j'ai inclus des erreurs pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, Puisque après, on verra aussi unit test et pitest. test, donc ça permet de voir une petite différence. Euh... Voilà. Sur la traceback, c'est une traceback normale, il n'y a pas plus, plus d'informations que ça. Là, l'erreur vient du fait que euh, dans le traceback, l'inconvénient, par exemple, pour ce type d'utilisation, c'est que euh, je ne peux pas dire qu'une partie, par exemple, la, la dernière ligne de ma traceback, j'ai été fainéant, je n'ai pas voulu copier jusqu'au bout, j'ai mis trois petits points, et ben non, il faut, il faut copier exactement euh, le même message que ce qui est attendu dans sa plante donc bon c'est pas forcément le plus facile le plus pratique on va dire donc pour finir rapidement sur doc test euh, donc c'est natif et très simple à prendre en main donc euh, bon on peut s'en servir pour des choses simples c'est bien euh, unit test le découvre automatiquement les tests DocTest, test donc c'est aussi euh, pratique si on en inclut par-ci par-là euh, quand on run une in test on a l'occasion de ben, on, les, on peut les inclure dans le rapport donc c'est bien euh, on peut écrire effectivement quand on a des cas un peu plus compliqués que ceux que j'ai présentés on peut mettre à ce moment là les tests à part il euh, y a des techniques qui permettent de le faire ça permet de, pas forcément de faire des choses très complexes malgré tout, mais c'est déjà mieux euh, après les, les inconvénients euh, oui il bah, y en a une flopée, donc comme j'ai dit le principal c'est que c'est pas très pratique pour tout ce qui est euh, des tests avec des types longs, compliqués avec des objets euh, complexes euh, voilà c'est pas, pas le plus facile à manier il <rire> n'y a pas d'isolation entre les tests et bien sûr on n'a pas tout euh, au niveau programmatique tous les on n'a pas de euh, tout ce qu'on peut trouver dans d'autres fermoirs quoi donc du coup euh, je vais plutôt passer sur unit Test maintenant ce doc test j'ai pas grand chose de plus à en dire euh, Unitest, vous le connaissez sans doute tous, donc c'est le standard pour faire des tests unitaires en Python. Euh, alors parmi les choses qu'on peut dire, euh, qui sont des choses intéressantes à noter, on peut faire des rapports exportables effectivement, dans différents formats. On peut utiliser des plugins pour, pour d'ailleurs générer différents formats de rapports. On a un runner qui, qui fait la découverte des tests, donc ça c'est la base qu'on retrouvera dans les autres. Euh, on a un support assez basique, mais qui fonctionne bien, qui, est, qui peut être suffisant pour beaucoup d'applications, des fixtures, j'y reviendrai. Les fixtures, c'est ce qui permet d'exécuter de, du code avant euh, ou après euh, un test, ou un bout test. Euh... Oui, une librairie interne de mocks. donc ça, j'y reviendrai plus tard parce que j'aborderai les mocs euh... Donc, il y a une test testillisation contrairement à DocTest. Et après, on peut faire des choses qui sont plus intéressantes pour euh, tout ce qui est euh, configuration de l'exécution des tests, euh, regrouper des tests dans des suites, ou créer des sous-tests pour euh, embarquer dans un même test euh, des rejeux du même test, du même test pardon, avec des inputs différents. Il y a plusieurs manières de faire ça, d'ailleurs. Donc, pour dire rapidement... Euh, à quoi ça ressemble les, les choses principales qu'on peut noter donc pour l'utilisation de Nitest, qu'est-ce qui caractérise quand on écrit un test avec Unitest C'est qu'on écrit une classe euh, qui hérite de Unitest.caze euh, dans laquelle on va euh, implémenter des méthodes. Chacune de ces méthodes va être une méthode, ça va être un test. Euh, ces méthodes de test doivent commencer avec le mot-clé test. Voilà, c'est comme ça que Unitest euh, va repérer les méthodes qui sont des tests, pour son rapport. Euh, euh, Qu'est-ce que vous oublié d'autre Dans chacune de ces méthodes, ensuite, on va euh, utiliser plein de méthodes. Ça, c'est la chose qu'on remarque euh, le plus vite quand on lit un code, de, avec, fait avec Unitest. C'est euh, plein de méthodes qui s'appellent self.assert quelque chose. Donc, c'est pour dire à chaque fois, je vérifie que, par exemple, ma, ma valeur euh, vaut tant mon dictionnaire contient un temps d'entrée, etc. etc., etc. Euh, donc, pour donner des exemples, voilà, j'ai pris un code très simple, un code échantillon. J'ai une fonction multiplication, une fonction qui fait appel à, à request, qui envoie des requêtes HTTP. Euh, C'est vraiment très basique hein, comme exemple. Et donc, euh, donc j'ai écrit un test à côté qui va importer ces méthodes-là pour vérifier comment elles se comportent. Donc là, j'ai inclus euh, quelques petites choses dont je n'ai pas parlé. Donc le setup et le teardown, qui sont donc euh, des méthodes qui permettent de faire avant l'exécution des tests et après l'exécution des tests, quelque chose. Si on a besoin de faire quelque chose, par exemple, initier, éteindre une connexion à une base de données ou à un service tiers, je ne sais pas, tout ce qu'on pourrait avoir envie de faire pour chacun des tests. Le principe du, set -test et du, du setup pardon, et du teardown, c'est qu'ils sont euh, exécutés à chaque début de test et à chaque fin de test. Si on veut euh, le faire à l'échelle de la classe entière, à ce moment-là, il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes de classe, donc des classes méthodes euh, setup class et down class. Voilà. Donc ici, je n'avais pas besoin de faire grand-chose. Alors, ce que j'ai pu mettre avant euh, chaque test, bah, c'est initialiser un jeu de test. Il se trouve que là, euh, c'est un jeu de test que... Euh, dont j'ai besoin uniquement pour le test des de multiplications, mais euh, setup euh, sera aussi utilisé pour test requesting. Bon, c'est comme ça que c'est fait en unité, c'est pas très grave. Au pire, je ne l'utilise pas quand je teste ma requête euh, HTTP. Ok. Donc euh, dans les méthodes de test, après, donc elle commence par test underscore comme je vous disais et euh, ben, j'utilise des méthodes self.assert quelque chose pour euh, vérifier que tout se passe bien ou pas. Et, euh... Et j'ai mis un exemple de assert raises aussi, qui est un petit peu différent, qui s'utilise avec un contexte. Déjà. Euh... Donc ça produit un rapport qui a cette forme-là. Donc là, je j'ai utilisé pour lancer la découverte des tests on lance la commande, euh, enfin on, on exécute le module unitest, donc avec python-m. Là je l'ai mis en mode verbose-v pour avoir plus d'informations, pour voir un rapport plus, plus explicite. Donc il me mentionne que euh, l'erreur que j'ai faite volontairement dans mes inputs, euh, pour voir à quoi ressemblait un affichage d'erreur, en disant que 3 fois 4 égale 7, ce qui effectivement ne marche pas. Euh, J'ai utilisé euh, des inputs de type différent juste pour, euh, pour que ce ne soit pas complètement trivial. Vous m'entendez bien, en fait, ou pas Non, pas trop Ah. Je vais essayer d'élever un peu la voix. Alors. Bon, ce que je peux dire sur la découverte des tests. Euh on joue euh, unit test depuis le répertoire, euh, le top répertoire du, du projet. On peut utiliser la commande Discovery si on veut rajouter des options. Parce qu'on peut lancer avec plein d'options différentes. Alors je ne vous ai pas fait une liste, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais euh, parmi lesquelles, celles qu'on peut citer, euh, parmi les plus utilisées, donc « –V » que j'ai utilisé pour produire un rapport plus, euh, plus détaillé. « –Q euh, » pour l'inverse, c'est le mode « quiet ». F <rire> Le t... oh. euh, K, donc on peut faire des patterns pour euh, dire quel test on va exécuter, euh, quel type quel nom de test on va exécuter ou pas euh, S, bon je vais pas y passer plus de temps les tests doivent être dans des fichiers qui commencent par test underscore euh, quelque chose voilà. c'est la, la seule contrainte à partir du moment où vous avez ça vous pouvez lancer euh, sur toute un, une arborescence euh, votre, de votre projet, puis ça va découvrir tous les tests. Okay. Oui, faut il faut qu'il soit dans des packages Python, il faut avoir des init.py euh, un peu partout, sinon ça ne marche pas. Donc voilà pour init test, que je pense que vous connaissez à peu près tous. PyTest, je ne sais pas si vous le connaissez tous, donc euh, j'ai prévu d'y passer un peu plus de temps. Donc PyTest euh, est devenu au fil du temps... Euh, apparemment, le framework préféré d'après ce que j'ai compris, effectivement, moi je le trouve super bien, mais c'est un sentiment qui a l'air d'être largement partagé dans la communauté, donc c'est bien. Euh, le code, euh, effectivement, quand on lit, euh, semble beaucoup plus naturel, plus simple qu'avec test et on a aussi des, des features qu'on n'a pas dans Unit Test, donc c'est cool. PTest plus, a plus d'options de configuration et euh, dispose de pas mal de plugins. Euh, Intéressant. Donc pour euh, faire d'abord une petite comparaison avec UnitTest, euh, les tests sont maintenant des fonctions simples, il n'y a plus besoin de les mettre dans une classe qui arrive de Unit test. donc ça déjà c'est sympa. Euh, toutes les fonctions self.assert quelque chose qu'il faut connaître, bon alors après si y a un éditeur comme PyCharm, ça va, il trouve un peu tout seul, le choix c'est un peu plus facile, mais enfin bon, là on peut faire juste des asserts, et euh, PyTest va faire une introspection du statement euh, de la cert et puis va euh, tout seul comprendre qu'est-ce que c'est qu'on qu cherche à tester et produire un rapport euh, cohérent si jamais il y a une erreur, il, il sera capable de dire quelle est, etc. Et ensuite, on peut par exemple faire des features euh, au niveau de chaque méthode de test euh, et non pas euh, utiliser pour chacun des tests comme je faisais avec ma méthode setup dans Unit test. Ça, c'est sympa aussi. Donc j'ai repris le même euh, échantillon de code. Et cette fois, je l'ai testé avec euh, P-Test, en essayant d'utiliser euh, diverses petites choses. Euh, donc j'ai essayé d'utiliser une fixture pour montrer. Euh, donc vous voyez, p -test le décorateur en haut. Une fois que j'ai euh, fait ça... C'est le, le nom de la fonction MULDATASET identifie la fixture. Donc derrière, quand je vais écrire mon test, il suffit de passer un argument euh, de test multiplying par exemple, puisque c'est le seul endroit où j'ai besoin de cette fixture, le nom MULDATASET, c'était le nom de la ma, de ma fixture, et ça va automatiquement loader le retour de la fonction. Okay donc à partir de là, je dispose de mes inputs que j'ai mis à part. Euh, donc après, je fais juste un assert égal-égal, euh, très simple. Euh, dans test requesting, euh, j'ai juste remplacé les self.insert quelque chose par des asserts normaux. Quand on veut faire un raises, bah, c'est une méthode euh, ptest.raises, mais c'est la même chose. Euh, donc on voit que c'est quand même un petit peu plus léger. Et derrière, le euh, rapport d'erreur, voilà, est aussi un peu plus joli, je trouve. Euh, là, je les, je les run en mode verbose aussi, hein, pour avoir plus de choses à montrer. Il y a une chose intéressante à noter, c'est que euh, p alors j'ai appelé mon code, oui je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai fait exprès d'appeler mon code de test sample code underscore test, c'est-à-dire que cette fois il ne commence pas par underscore test, par test underscore, pardon, il finit par underscore test. Donc bah, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est un petit truc en plus. Donc il, il repère les deux par défaut, voilà. vous pouvez savoir que, euh, si vous préférez appeler vos fichiers underscore test, ça marche aussi. Il va euh, loader aussi les tests d'unique test. Donc là, il me sort les erreurs pour les deux tests qui se trouvent à être les mêmes, évidemment, puisque j'ai repris les mêmes choses. Euh... Voilà. OK. Alors, au niveau de l'exécution des tests. En fait, oui, il faut que j'évite. Euh, la découverte est similaire, donc, comme je disais, mais donc, je disais euh, le pattern de euh, nom de fichier qui, doit, euh, qui est reconnu n'est pas tout à fait le même. Il est configurable, un peu comme on a vu pour les options de test, Il y a des options aussi avec P-Test pour configurer quel est le pattern de, fichier de nom de fichier qu'on qu veut utiliser. Euh, le, le, oui, le, report, le rapport pardon, est un peu plus verbeux et un peu plus joli. Euh, on a plus d'options d'exportabilité, d'après ce que j'ai vu avec certains plugins. Voilà. Euh, les tests peuvent être aussi marqués euh, comme des whips, euh, des, des tests à skip, parce que ben, pour, pour le moment, le test est cassé pour une raison ou une autre. Donc tout ça, c'est aussi des choses qu'on peut utiliser à l'exécution pour dire, euh, je choisis d'exécuter tel tag ou, ou pas. Au niveau des fixtures, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais dire le principal, c'est qu'elles sont, euh, elles peuvent être configurées. Donc les méthodes que j'ai montrées, epithest.fixture, pour s'exécuter soit au niveau du module, euh, de la classe, d'une seule fonction, euh, d'un package ou d'une session, voilà, c'est tous les choix possibles. Euh, moi, j'ai fait un, une feature avec un, une valeur qui était return, donc que je pouvais inclure dans les paramètres d'appel de mes méthodes de test je peux yield le result, ce qui a pour effet d'inclure du code après le yield, et ça se fonctionne comme un teardown en unit test, c'est-à-dire c'est du code qui sera exécuté après euh, l'exécution du test. D'accord Donc par exemple, je peux ouvrir ma connexion de, de base de données, euh, retourner euh, je sais pas, un curseur, et puis euh, dans, le, dans la partie euh, en dessous du yield, fermer la connexion à la base de données, par exemple. Ils sont paramétrisables, on peut les injecter dans les uns les autres. Donc on peut écrire plusieurs fixtures qui vont dépendre les uns des autres. On peut les marquer également. Donc voilà. On peut faire pas mal de choses euh, au niveau des fixtures. On a un bon, euh, bon degré de customisation. Donc là, je vous ai fait un dernier exemple avec un yield pour montrer. Euh, C'est un, une fixture qui a un scope module, donc elle est valable pour tous les tests du module ce qui n'a aucun intérêt en dehors de la démo, puisque je ne l'utilise pas dans le, dans le deuxième test. Euh, et j'ai décidé de passer mes inputs d'une manière différente, de juste yield une liste par exemple. Je peux aussi dire dans params, euh, ben voilà, j'ai euh, euh, tous ces inputs-là qui vont euh, rentrer dans ton, euh, dans ton contexte, le, le paramètre request qui est automatiquement passé euh, à la fixture. Et je vais yield, donc c'est un générateur, je vais yield chacune des, euh, enfin chacun, pardon, des éléments de ma liste. Euh, je je print pour, euh, on verra après dans le rapport que comme ça, on y est bien passé et que c'est avant-après. Donc ça me permet de dire qu'après, je peux itérer sur euh, ma fixture pour avoir tous les éléments. Donc ce qui va se passer, c'est que test-multiplying va être joué autant de fois qu'il y a d'éléments retournés par l'afficheur. Okay. Donc qu'est-ce qu'on voit ici au niveau du rapport Voilà, c'est qu'on voit la différence qu'on voit, c'est tout en haut. On voit trois exécutions avec à chaque fois avant, après. Et après, le reste, bah, c'est pareil, c'est la même erreur qu'avant. Alors, j'ai montré aussi autre chose dans cet exemple. Effectivement, je passe un peu vite dessus. Comment marquer une fonction Donc, avec Quelque chose. Par exemple, le skip, on peut passer un paramètre raison. Euh, là, j'ai voulu faire un mark.fou pour montrer euh, voilà, un, un marqueur random que je vais pouvoir après filtrer. Si j'ai envie, je pourrais euh, dire à ptest, n'exécute que les tests qui sont marqués fou. Sauf qu'il me fait une, euh, un warning pour me dire « Normalement, ces marqueurs-là, custom, il faut quand même les déclarer avant. » Chose que je n'ai pas fait là, juste pour les besoins de la démo. Voilà. Mais bon, ce n'est pas une grosse contrainte. Okay. Euh, donc voilà quelques fonctionnalités euh, qu'on a vues, qui ne sont pas dans Unitest, qui sont euh, sympathiques, qui peuvent être bien utiles. Donc, dans la jungle des, unis, des frameworks d'unit-test, d'après la, la taxonomie, on n'a pas beaucoup d'autres euh, projets standalone qui soient encore euh, maintenus. Euh, on, avait, euh, on a beaucoup d'extensions pour p -test et pour Unit-test, enfin, des choses qui sont basées sur unit et sur P-test. Euh, beaucoup euh, ne sont plus maintenus. Par exemple, il y avait Nose, euh, qui était euh, l'un des plus connus n'en plus utilisé, qui est maintenant euh, déprécié. Je, il semble qu'il y ait un projet de Node 2 qui soit en cours, mais euh, qui n'est pas recommandé euh, pour le moment. Donc euh, c'est encore euh, en développement, je ne sais pas euh, où ça ira. Node 2, en gros, euh, Unitest plus Node 2, ça donne des fonctionnalités, un ensemble de fonctionnalités qui peut euh, très bien se comparer à PyTest, en absolu. Donc à voir euh, si ça si ça ira assez loin pour concurrence épitest. Okay. Ouais. Euh, je vais passer rapidement sur les mocs. Alors pareil dans la taxonomie, quand on explore un peu, euh, on voit pas mal de projets euh, qui se sont développés au cours du temps. Donc les mocks, euh, je pense que ça vous parle. Okay. Les enchantes ouais. marchent <rire> Les mocks, c'est tout simplement bon, des bouchons, hein, vous savez, c'est pour remplacer des parties de code qu'on qu appellerait qu'on n'a pas envie d'appeler pendant les tests. Euh, par exemple, typiquement, un service tiers dont on ne dispose pas euh, quand on exécute les tests, ou qui peut être, euh, qui peut être assez instable et on a, dont on n'a pas envie de dépendre. Euh, parmi les... Oh, pardon. Parmi les... Pardon. Les outils qui sont présents dans la taxonomie, on en trouve plusieurs, donc j'en cite quelques-uns, la Mocker, l'Udebrio, Mox, euh, Dingus aussi, qui n'est pas cité, mais qui en était un autre. Euh, Ceux-ci ont été utilisés pendant longtemps avec succès, euh, semblent d'être un très, très bon framework, mais ne semblent plus évoluer beaucoup depuis plusieurs années maintenant, quand même. Euh, de plus, euh, à peu près à la même époque, euh, le framework donc, de Michael Ford, donc Mock qui est aujourd'hui unit -test .moc, donc a été intégré dans la librairie standard, donc dans Unit-test. Euh, enfin, pas donc, mais il se trouve que c'est intégré comme un, un sous-module de Unit-test. Euh, et donc, c'est celui-là que je vais parler. Il euh, faut quand même noter que dans la taxonomie, il y en a certains qui valent le coup d'être vus euh, qui sont flexmocs et doublux, je trouve, euh, qui, sont, qui utilisent des patterns un peu différents, mais si vous n'êtes pas satisfait de bah pourquoi pas aller chercher de ces deux, de, du côté de ces deux-là, qui sont euh, assez bien faits, qui utilisent une méthode, euh, une façon de penser euh, un peu différente. Euh, C'est genre, euh, mon mock devrait se comporter comme ça et retourner ceci et cela, donc enchaînant des appels de méthodes. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait avec unites.moc. Mais euh, c'est pas mal. Aussi. Ouais. Donc, pour Les, euh, les idées, il euh, n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est juste pour présenter à gros grains. Euh, on instancie des objets euh, mock ou magic mock, qui sont des objets mocs euh, qui, se comportent, qui, ont des, qui euh, possèdent les méthodes magiques des classiques des objets et qui font qu'ils se comportent vraiment comme des objets Python euh, assez complets. Donc c'est l'un ou l'autre. Euh, typiquement, euh, à chaque fois qu'on qu ajoute un attribut à un mock, ça renvoie un autre mock, ça crée un autre mock, etc. Donc on peut faire beaucoup de choses avec les mocks sans jamais faire planter le mock, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on peut le manipuler, il essaiera de faire planter les choses de, le moins possible et de remplacer ce qu'il est censé remplacer. Euh, on peut leur attacher des valeurs de retour, des façons de se comporter Donc avec des effets de bord, genre enlever des exceptions par exemple. Euh, et euh, les configurer pour, euh, bah pour avoir tous les, tous les, tous les comportements qu'on veut. Je ne sais pas trop comment dire autrement. Ouais. Euh, Mock.patch aussi, c'est en gros les deux choses qu'on va utiliser, c'est créer des mocks, donc instancier des mocks, et euh, patcher, c'est-à-dire remplacer des bouts de code, comme je disais, euh, des choses qu'on ne veut pas appeler, comme des services tiers euh, desquels on ne veut pas dépendre. Donc, mock.patch, ça permet de remplacer ce code de cette façon-là. Donc là, j'ai inclus un petit exemple où je fais les deux, d'ailleurs. Donc, dans cet exemple, je patch euh, dans mon deuxième test, qui est le test sur les requêtes HTTP. Je vais remplacer le request.get, donc le, la méthode get de la librairie request, par un fake get, donc une méthode que j'ai écrite moi, juste au-dessus, qui va avoir une signature similaire. Et euh, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction ben, Je crée une, un objet réponse euh, mock, info, qui va se baser, alors que spec égale, c'est pour dire que ça va prendre les mêmes paramètres, l'objet va ressembler au niveau de son interface à l'objet réponse. Euh, je lui attache des attributs, euh, comme je pourrais faire avec n'importe quel objet Python, donc status code qui vaut 200, pour les besoins de mon test, des headers. Et par contre, chose que je ne pourrais pas faire avec un objet Python classique, je lui rajoute un objet JSON et tout de suite je lui rajoute quelque chose d'autre, un side effect, euh, qui est euh, de raise donc une erreur simple JSON, c'est parce que c'est ce qui est renvoyé par, par ma request. Euh, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait dans cette, dans cette ligne-là, fixResponse.json.side effect J'ai attaché un, un attribut JSON à mon objet mock. Cet objet JSON est lui-même un mock. Et à ce mock-là, je lui ai attaché un side effect qui est de raise exception. Voilà. C'est comme ça qu'on écrit avec les mocks. OK Voilà. Donc ensuite, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Non, il n'y a rien d'autre de particulier. Donc après, qu'est-ce que ça donne à l'exécution si ça marche Ou pas euh. Ah pardon. Ouais, je sais pas ce qui se passe là. Euh. Il semblerait que c'est juste qui galèrent à afficher le truc. Euh, pardon, je ne sais pas trop. Euh, ok, il manque des trucs. Ouais. Euh... Bon. Est-ce que j'ai quelque chose sur lequel je peux me baser Ouais. Euh, désolé pour cette interruption. Alors. Euh, Yes. alors moi je l'ai fait avec un produit Microsoft malheureusement donc je suis pas sûr que ça va être pareil on va croiser les doigts Pas trop mal. Enfin. Ok. Ah bon. Oui, Effectivement, merci. Ah oui, d'accord. Euh, C'est pas très rapide par contre. Donc là, ouais, ouais. on a l'occasion de revoir tout, mais en très accéléré. Ouais. C'est bien. <coughs> voilà, voilà. <coughs> Je ne sais pas si il y a une méthode plus rapide, mais. Ah ça y est, c'est bon. Ok. Euh, donc euh, je reprends, j'étais sur les mocs, et donc euh, voilà, là j'ai rien fait de plus que utiliser, faire une, montrer une illustration de mock.patch et d'une euh, instantiation d'un mock. Et ça se comporte, oui c'est bon, ça marche. Comme euh, mon test avant, sauf que la seule chose qui a changé, c'est qu'en fait, ben, j'ai pas eu besoin de faire appel à request.get cette fois-ci. Et le test s'est exécuté exactement de la même manière. Okay. Et si on veut faire ça avec p et ben, il se trouve qu'il existe un, un petit wrapper autour de Mock qui s'appelle p mock Donc vous pouvez retrouver les mêmes fonctionnalités avec cette extension-là. Voilà, c'est la, euh, ouais, voilà, la même interface que unitest.mock. Ah oui, la différence, oui, effectivement, ça, ça ajoute une instance de mocker à vos, vos tests la principale différence mais après mocker se comporte comme module mock importé bon c'est pas une grosse différence et donc je vais passer non sur l'acceptance testing puisque sinon on vois pas le temps euh, donc euh, le bdd et l'acceptance testing j'ai mélangé, mélangé un peu les deux l'acceptance testing on va dire c'est la partie technique le framework euh, de tests. On va parler d'acceptance testing. BDD, c'est plus au niveau projet, euh, de dire on travaille avec euh, des utilisateurs business, des clients qui vont nous dire, bah voilà, je veux ça euh, de cette façon-là, que ça se comporte comme ça, mais qui ne, qui ne peuvent pas eux-mêmes écrire des tests euh, pour aller vite. Euh, donc, les comportements sont spécifiés comme des phrases, Alors en anglais, en français, euh, en général, on travaille plutôt en anglais, mais après, on peut, on peut utiliser les, les différentes langues si on en a envie. Donc, c'est formulé comme des user stories, typiquement. Euh, et le langage qui est utilisé euh, pour spécifier ces tests, vous en avez sans doute entendu parler déjà, euh, c'est le langage Gherkin. Donc, si vous avez utilisé de même dans d'autres langages, euh, dont je ne parlerai pas ici, euh, style Cucumber ou des choses comme ça. Euh, pardon Ce langage Gherkin, euh, peut-être que j'en parle deux secondes, parce que je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est dire, c'est ce qu'on a dit. On appelle en général given when then. Donc given, c'est mes inputs, c'est mes, mes suppositions, mes hypothèses. Euh, when, c'est l'action que je veux tester. Donc par, par exemple, l'appel à ma fonction multiply, l'appel à ma fonction qui envoie des requêtes, etc. Then, c'est le moment où je vais euh, vérifier que les résultats sont conformes à ce que j'attendais. Ok euh, bon, je vais essayer de le mettre derrière. Voilà. derrière. Tac. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que la, donc cette spécification qui est écrite en langage naturel de tous les jours euh, va euh, piloter l'exécution des tests. Donc, c'est pour ça qu'on parle de BDD. C'est parce que ce n'est pas seulement les tests qui dirigent le développement. Les tests étant spécifiés par des euh, utilisateurs... Euh, qui ne connaissent pas le code, qui connaissent que le comportement du logiciel qu'ils attendent, ils vont formuler des spécifications de comportement, de comment voilà, le, comment devrait se comporter mon logiciel. Et ça, c'est ce qui va être traduit euh, ensuite en test par le développeur. Donc, on est bien drivé par le comportement. Okay. Donc, dans la jungle euh, des frameworks d'acceptance cette fois, euh, d'acceptance testing, pardon. Euh, on a un choix qui est plus réduit, mais il euh, y a quand même pas mal de spécimens. Oula, j'ai vu après, ça n'a pas l'air On a euh, behave que j'ai listé. Alors, c'est ceux sur lesquels j'ai choisi de m'arrêter. Il euh, y en a d'autres qui sont mentionnés, mais soit la doc est introuvable, soit euh, ça n'a pas l'air encore très maintenu, euh, soit euh, d'autres raisons. Mais enfin, en gros, j'ai l'impression que ceux qui, ont, qui valent la peine d'être mentionnés ici, c'est ces six-là et encore que robot framework... Euh, pas sûr, c'est un peu différent. Euh, donc, on a. Je vais parler de behave et de P -Test BDD, qui est une extension BDD pour euh, pytest. Euh, il y a aussi radish, lettuce et euh, freshen, dont, dont on trouve trace souvent quand on cherche des, euh, des frameworks de BDD. Mais cela, je reviendrai pas dessus. Je parlerai après des de quelques comparaisons entre eux. Euh, donc voilà ce qu'on a dans la jungle des frameworks de BDD, enfin d'AT. Et, alors là, c'est un peu pas très aligné comme je voulais, mais tant pis. Euh... Donc je vais commencer par parler de Behave. Donc Behave, c'est celui, c'est le framework de BDD qui a la plus grosse communauté et qui est le... à la base le plus répandu, même si Pitest BDD est quand même grossissant lui aussi. Et le concurrence. Alors, Behave va euh, reposer sur une architecture euh, de, euh, de test qui est comme ce que je vois à gauche. là. Désolé pour euh, l'alignement qui n'a pas été euh, le même que ce que j'avais fait. Euh, donc dans les on a un répertoire de features. Donc les features, c'est les euh, spécifications du comportement euh, écrites par l'utilisateur business. On va devoir respecter cette structure. Alors Features, on peut l'appeler un peu autrement. Mais en gros, on n'a pas énormément de liberté malgré tout. S il faut que ça respecte, c'est à peu près cette, euh, cette arborescence-là. Euh, on va avoir donc des fichiers point .features dans lesquels il va y avoir les specs. Euh, ces specs vont être euh, divisés en étapes. Et ces étapes, donc steps, euh, sont dans un répertoire steps. Et c'est là qu'on va trouver le code Python qui relie aux phrases euh, qui vont être celles de la spec. Ah, tu vas pouvoir enfin parler dans un Ah, merci. merci. Allô C'est bon ah. euh, Effectivement, ça a l'air bien. Alors. Euh, donc, j'ai fait un petit exemple, là encore, en reprenant mon, mon code bidon avec euh, multiplication et, euh, et euh, envoi de requête donc l'appelé via Feature, j'ai juste un seul fichier de feature et un seul fichier d'implémentation de, des steps. Donc si je regarde le fichier à droite, c'est ça un, un fichier de feature, donc j'ai un titre de feature, ah, bien, ouais. euh, une description que je peux mettre en dessous, qui est purement à titre informatif, bien sûr, et ensuite j'ai mes scénarios de test, donc ça va être euh, comme mes méthodes de test si vous voulez. Donc, chacun des scénarios, c'est équivalent à une méthode test underscore quelque chose dans unittest. Euh, donc, je lui donne un nom euh, qui est juste, euh, là, titre informatif. Et derrière, par contre, j'implémente... Enfin, non, je, je décris les différentes étapes que je vais devoir derrière coder. Enfin, que je vais passer à mon développeur et qui va coder. Si je suis un utilisateur business. OK. Euh, donc là, c'est, j'ai juste voulu... Euh, Tester la multiplication, parce que ça ne sert à rien de faire les deux. On voit le comportement avec un seul exemple. Euh, donc, given une liste, une série d'objets que je veux multiplier. Et le résultat attendu, aussi. Euh, quand je presse Enter sur ma calculette, si on suppose que ça simule une calculatrice, alors je reçois les résultats que j'attendais. Et c'est tout. Donc là, le « et c'est tout », c'était juste pour vous montrer qu'on peut utiliser un des bots. L'idée de end et de but dans le langage Yarkin, donc ça c'est le langage Gherkin, pardon. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Euh, c'est juste que ça répète, euh, bah, on, ça se comprend très bien. Hein. Le end en dessous du given, c'est un autre given, et le but en dessous du zen, c'est un autre zen. Euh, end et but, on peut les utiliser de la même manière. Euh, ensuite, j'ai un scénario donc pour ma requête, mais il est juste là, titre informatif, je l'ai plein implémenté, c'est pour ça qu'il apparaît en surligné ici parce que PyCharm me dit « Attention, tu n'as pas implémenté tes steps. » C'est pas grave, parce que c'est ce que je veux. Donc, dans les, le, le fichier qui implémente les steps, j'ai euh, tout un tas de fonctions avec des décorateurs. Et en gros, l'idée euh, basique qu'il faut comprendre quand on manipule ce genre de framework, c'est juste qu'à chaque texte, à chaque step, c'est euh, une phrase. Et cette phrase, je vais l'associer à du code Python euh, avec un décorateur de ce type. Donc, l'argument de mon décorateur, c'est la phrase exacte que j'ai mise dans mon cas de spécification. Et à partir de là, euh, behave est capable de faire le lien entre la phrase et le code. Voilà. C'est tout. Euh, le nom de, euh, des méthodes de steps euh, importe peu, puisque ce qui compte, c'est de savoir à quelle étape elle est associée. behave se fiche du reste. Euh, donc tout ce qui est given, donc ce sont mes inputs donc là j'ai choisi de diviser pour la démo mes inputs en deux parties donc les, euh, mes, euh, ben mes vrais inputs de calcul et puis les inputs qui sont juste pour la vérif finale euh, les expects euh, ensuite dans le when je mets les results dans un objet qui s'appelle contexte dans les n je vais vérifier que dans ces results que j'ai mis dans contexte j'ai bien les bonnes choses. Donc ce qui est à noter ici, c'est ce contexte qui se trimballe partout. C'est euh, Behave qui le manage, c'est lui qui, euh, qui permet euh, que tout se passe bien, j'en parle après, Ah non. Oh. Euh, qui va faire qu'on peut rajouter tout ce qu'on veut dedans, que ça ne va pas euh, écraser d'un scénario à l'autre euh, ce qu'on avait mis initialement, potentiellement. Euh, donc, il ne contient pas grand chose de... auquel il faut faire attention. Il contient en gros trois, trois champs, texte, table et je ne sais plus le troisième, voilà, qui ont des usages spécifiques. Mais après, sinon, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dans le contexte. Et c'est juste passer de tâche en tâche, enfin de step en step, one. Donc, c'est une manière très facile d'utiliser le framework. On met ce qu'on veut dans le contexte et voilà. Okay. Est-ce que ça vous paraît clair oui. oui Oui, là c'est ce que je fais en fait. Dans le... dans le, Par exemple, il y a deux given là, au début de mon test. Je rajoute un objet input dans, le premier, dans la première step et dans la deuxième step, je rajoute un objet expect. Dans le cas, c'est des listes. Okay. Euh... Donc quand je run avec Behave, alors là, j'ai euh, passé en argument de Behave euh, le nom de mon répertoire, puisque c'était pas... Behave, euh, par défaut, attend un répertoire qui s'appelle Features. Là, je l'ai renommé, je l'ai appelé Behave Features, pour faire la différence avec les autres tests que j'avais écrits avant. Donc je lui passe en argument ce euh, nom de dossier. Mais sinon, à part ça, après, comme le, euh, mon arborescence respecte ce qui est demandé par Behave, ça se passe, ça se passe bien. OK et donc, vous voyez à quoi ça ressemble un rapport euh, avec BI. Donc en bas, vous voyez que euh, là, j'ai des nones partout à droite parce que je n'ai juste pas implémenté. C'est le deuxième scénario que je n'ai pas implémenté, celui-là. Il n'y a que le premier que j'ai implémenté. Ok. Alors, donc là, je, re, je faisais des petits rappels effectivement sur contexte. Donc, comme je vous disais, c'est l'objet central. Euh, le pont entre les différentes steps, oui. Euh... Et euh, c'est effectivement Behave qui le, euh, qui le manage euh, tout seul. Donc, il, il fournit l'isolation, ce que je disais tout à l'heure, entre les différents scénarios, euh, etc. Ce qui fait que, normalement, on ne casse rien quand on rajoute un peu tout et n'importe quoi dans le contexte. Alors, on peut, chose intéressante, on peut faire donc euh, là encore euh, des répétitions de tests avec des inputs différents, par exemple. Donc c'est ce que j'ai euh, voulu faire ici. Donc ça s'appelle non plus un scénario, mais un scénario outline. Il faut juste rajouter ce, rajouter ce mot-clé là. Euh, après, la chose qui change, c'est alors là j'ai utilisé une technique qui est de rajouter à la fin un, une section exemple qui va contenir, euh, ben voilà, vous voyez une table avec des noms de colonnes et des datas. Euh, je vais pouvoir ensuite dans le texte faire référence à ces noms de colonnes. Et donc le scénario va se jouer exactement comme auparavant, mais il va se jouer autant de fois qu'il y a de lignes dans cette table avec ces différents inputs. OK Donc derrière, l'implémentation change un peu. Alors je ne sais pas si c'est un peu trop tassé. Ouais, peu... euh, Qu'est-ce qui change Donc. Euh... C'est pas très lisible. Vous voyez que, euh, est-ce que vous voyez dans les deux premières given, euh, la signature a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement contexte. Il y a maintenant, euh, à chaque fois qu'on passe dedans, euh, des, des arguments, pardon, pas des attributs, des arguments qui portent le nom des colonnes de la table. Donc à chaque fois, on reçoit bien dans ces variables la valeur pour chaque, pour chaque ligne de la table. Euh donc je vais aller un peu rapidement parce que j'ai plus de temps en fait. Euh, on pourra y revenir si vous voulez. Euh, donc là je réexécute, j'ai encore... Donc voyez bien que cette fois il y a des traces, il y en a trois. Il y a trois exécutions différentes. Hop. Une autre possibilité c'est d'inclure des, euh, des données, pareil sous forme de table mais à l'intérieur des steps. Donc comme vous voyez là c'est la même chose, c'est une table avec des noms de colonnes et puis des, des lignes, euh, qui vont faire qu'on va pouvoir manipuler de, cette fois de façon un peu différente. On ne va pas exécuter le scénario à chaque fois, mais euh, on va euh, se balader dans le contexte avec un, argument, euh, pardon, un attribut qui s'appelle table. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un des rares qui est, euh, qui est réservé par, par le contexte de behave. Et donc on va pouvoir itérer dessus, c'est un dictionnaire avec les noms de colonnes. Voilà. Donc euh, ça manipule juste un peu différemment euh, le contexte. Okay. Donc là encore, euh, je ne m'arrête pas trop dessus, mais c'est l'exécution, le, voilà ce que ça donne. Euh, okay, des choses qu'on peut souligner en plus, c'est que euh, on peut mettre des hooks pour, dans environnement.py, par exemple, pour dire avant chaque scénario, avant chaque feature, ou après, ou etc. On peut, faire plein, on peut faire du code. On peut taguer les features et les scénarios, pour, pareil, n'exécuter que certains, par exemple. Et on a des features. Euh, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Euh, J'avais quelques slides qui reprenaient un peu... C'est un peu la même chose pour PTS bdd euh, Je ne sais pas si... Je vais avoir le temps. Là, j'avais repris directement des arguments de la doc officielle, que je trouve que c'était bien fait et que c'était peut-être au moins aussi parlant que ce que j'ai essayé de faire moi. Donc là, on a la même chose, un test Gherkin. On a de la même manière des décorateurs Given When Zen. On a une méthode de test avant avec P-Test, c'était test on quelque chose, cette fois, on, on lui met un décorateur comme un scénario pour lui dire à quel scénario elle, elle est reliée. On n'a pas besoin de mettre ce, quoi que ce soit dedans. Enfin, on peut si on veut, mais ça n'a pas d'intérêt. Euh, il y a quelques différences, mais je vais, vu le temps qui me reste, je vais peut-être passer directement à la conclusion pour cette partie-là, et après, vous parler de quelques autres choses. Vous pourrez y revenir si vous voulez. Euh, voir quelque chose qu'il y a dans PyTest BDD, si vous voulez, après. Alors, pardon, hop, là, je vais un peu trop vite. Donc, pour faire la différence entre ces frameworks de BDD, ben, ce qu'on peut trouver, donc, quand on cherche, en gros, il euh, y a un consensus assez large sur le fait que, bon, ben, c'est quand même une référence, que euh, ça donne, euh, que c'est simple, enfin, c'est relativement simple à utiliser, c'est assez clair quand on l'utilise, c'est robuste. Ça a une grosse communauté, comme je disais tout à l'heure. Euh, PyTest BDD, c'est quelque chose qui est, avec le temps, devenu aussi, euh, ben, pas mal parce que en fait, ça bénéficie bah, tout simplement de, euh, de la popularité de Pitest, tout court. Donc euh, la popularité de Pitest fait que mécaniquement euh, pitest BDD euh, devient un choix préféré pour, pour beaucoup. Alors il y a d'autres frameworks qui s'appellent Letus, qui était une bonne alternative. Mais il semblerait que bah, les derniers commits ne soient pas très récents, et qu'il y en ait de moins en moins. Donc euh, pas sûr que ce soit encore quelque chose qui va évoluer énormément. Euh, à suivre, mais bon, a priori, euh, non. Alors, Radish, c'est une autre alternative qui est euh, a priori, enfin euh, apparemment sympathique, pas a priori, c'est bien. Euh, ça étend le langage gherkin qu'on a vu là avec des, des choses un peu plus complexes, donc qui permet de faire plus de choses. C'est pas. Euh, donc voilà, il y a peut-être des puristes qui ne vont pas aimer parce que c'est pas du. Voilà, c'est pas du. le pur langage gherkin, c'est des extensions, quoi mais euh, si vous voulez plus de contrôle euh, au niveau euh, programmatique euh, sur les tests euh, et la façon dont vous voulez les dérouler, euh, ça pourrait être intéressant de regarder Radish si jamais BI et l'EpiTest BDD ne vous suffisent pas. Mais à la base, c'est la même chose. Hein. C'est juste ça rajoute encore d'autres choses. Freshon, euh, c'était un plugin pour Nose, mais comme on a dit que Nose bah, avait été abandonné, bah, du coup, bah, Freshon aussi. Et euh, Robot Framework, c'est euh, moins programmatique, donc euh, peut-être moins besoin de s'attarder dessus, surtout que je n'ai plus de temps. Et dans les autres parties de la jungle, pour aller très vite, on trouve du Fuzz Testing, alors ça c'est sympa. C'est pour dire que vous avez un système, il peut recevoir plein d'inputs de systèmes différents potentiellement. Bah, vous avez des outils pour générer plein d'inputs random et vérifier comment votre système se comporte. Donc il en existe plusieurs que je n'ai pas trop testé. Donc ceux que j'ai relevés qui semblent encore être utilisés euh, et qui valait de la peine d'être mentionné il y a parceur pitchfuzzer alors il y avait fusil je l'ai mis juste parce que c'est Victor Steiner qui l'avait fait mais j'ai l'impression qu'en en fait il est mort à voir avec lui mais a priori oui et pitchfuzzer voilà donc euh... ah oui donc c'est utilisé euh, plus pour les extensions C que vous pourriez écrire voilà euh, donc si vous en écrivez bah, voilà. ça peut vous intéresser euh, donc tout ça, ça a un rapport aux externalités de votre système, mais j'ai mentionné Hypothesis, qui est sympa aussi, qui a, un euh, un euh, qu a une autre utilité, c'est de générer des inputs en random, des data en, en, d'input en random de vos tests. Et ça, apparemment, c'est très bien, parce que ça vous, ça vous détectera aussi quels sont les cas de bord, un peu, les, les cas un peu, un peu tricky, et ça les testera, donc c'est pas mal pour rendre votre soft plus robuste. Bon, C'est assez lourd apparemment à mettre en place, euh, bah, ça joue beaucoup de, de tests. Mais euh, si vous, euh, vous avez envie de rendre votre système plus robuste et que vous êtes prêt à dépenser bah, ce coût, bah, on les notes, ça vaut la peine de le regarder. C'est vraiment très bien fait et très bien documenté. On va tester un peu. Alors, web testing. Le web testing, là, vrai, je me suis pas trop apesanti dessus, alors déjà parce que je ne connais pas bien. Et euh, que je voulais quelque chose d'assez général. Alors, sans grande surprise, euh, la seule chose que j'en connaissais, moi, déjà, c'est que c'était dominé par Selenium, effectivement. Euh, il semble qu'il y en ait d'autres qui soient euh, sympas, notamment Splinter, que j'ai vu pas mal utiliser, même avec euh, PyTest. Euh, donc voilà, il y a ceux-là qui, qui existent. Si jamais vous en cherchez un, une petite liste. Okay. Donc, en conclusion. Euh, donc on quitte la jungle. Euh, D'après la taxonomie, euh, enfin, comparé à la taxonomie, dans tout ce qu'on a vu, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, euh, on va dire, des espèces un peu éteintes. Euh, donc ça vaudrait le coup de la mettre à jour. Euh, même si ça donne quand même une très bonne base, si vous cherchez des choses, qui... bon, il faut juste faire le tri. Mais euh, vous trouvez quand même beaucoup d'idées. Voilà, J'ai essayé de vous présenter les, les principales, on va dire, celles qui méritent le plus d'attention. Quand on ne connaît pas. Après, peut-être que vous les connaissiez. Donc voilà, si vous avez des questions. Hein ah, pardon. Ah, pardon.